Chant, parfois énervant, secrétaire particulier, appelé affectueusement au Cameroun, SP. Nous avons rencontré un ancien secrétaire particulier d'un ministre qui n'a pas souhaité livrer son identité et qui a préféré faire un témoignage en offre. Il nous a confié qu'à son époque, son rôle le plus prolifique était de veiller sur les intérêts de son patron, veiller à son emploi du temps, lui rappeler les rendez-vous importants et faire des commissions officieuses. Fonctionnaire pour la grande majorité... Les SP Roulkaros habitent les quartiers chics du pays et farotent dans tous les coins de rue. Ils jouent avec le trafic d'influence en se servant sans cesse du nom du ministre, du PDG ou du DG. On a toujours besoin de, de personnes pour faire certaines petites commissions ou alors confier quelques tâches particulières. Mais le problème ici c'est ce que ces personnes euh, font en retour. Vous voyez par exemple cela ils se, ils, ils se rendent coupables de beaucoup de corruption vous voyez celui-là lorsque vous arrivez il te fait comprendre, je suis le secrétaire particulier alors si tu veux rencontrer peut-être telle ou telle personne, tu dois aider. donc c'est ce qui cause le problème On constate que le SP parfois il y a certains dossiers qui ne fait pas connaître certaines personnes qui ne qu permettent qu'ils n'accèdent pas chez le patron, bon, on ne comprend pas où ces gens-là ont leur intérêt particulier, où c'est le rôle du filtre qu'ils font. On s'est toujours demandé à un moment, dans ce pays, qui est le vrai patron, le ministre ou son secrétaire particulier. Plusieurs collaborateurs et usagers les disent tout bas, les secrétaires particuliers sont les vrais patrons des administrations. Impossible de voir le ministre, le DG, le gouverneur, le préfet et tous ceux qui ont un poste de responsabilité dans la République sans leur faire la régence. À première vue, ce n'est pas normal mais ça peut aussi être normal parce que bon, dans le contexte camerounais ou camerounien, tout le monde sait que la chèvre broute là où elle est attachée. Donc si c'est son avantage particulier, bon, qu'est-ce qu'on va faire Mais de façon claire et précise, ça ne devrait pas être normal qu'une personne qui est chargée de faire accéder des personnes aux patrons euh, les filtres pour des fins personnelles. Recrutés par complaisance pour la plupart, ce sont des chefs de caisse de tous les malignances aux allus de délinquance Les secrétaires particuliers sont dans tous les coups foireux. Ils rackettent ceux qui sont dans la salle d'attente. Ce sont eux qui fixent le vrai calendrier de réception des usagers par leurs patron. Et c'est chez eux que les visiteurs investisseurs payent les pots de vin. Comme tout autre anacqueur, comme le Cameroun en a plein ce jour-ci, la condition de vie en contraint tout le monde à devenir ceci ou cela, mais particulièrement les SP, pourvoyeurs déjà, hein, ont plus un avantage sur les autres. Et je crois que c'est regrettable d'avoir des responsabilités et en d'en plutôt les autres. C'est lui qui t'annonce chez son patron... Et ne vous avisez pas de ne pas lui dire au revoir avec une enveloppe kaki, sinon on ne vous fera pas en de constater que le ministre a volontairement oublié votre nom et votre dossier. Dans notre pays, traiter mal un secrétaire particulier c'est courir le risque de ne plus jamais avoir le privilège de profiter de la clim qui se trouve à la salle d'attente. Pendant qu'actuellement certains ministres maigrissent en craignant le remaniement, leurs secrétaires particuliers grossissent par les joues. D'ailleurs, les perviers planent difficilement sur leur tête, alors qu'ils ont une grosse part de responsabilité dans les coups foireux d'une haute personnalité. Parfois, c'est le SP qui vous explique en langage terre à terre combien le ministre veut pour valider ton dossier, tout en précisant de ne pas oublier ses commissions d'avoir joué 10 pour une bonne affaire. La question demeurera toujours, le poste de SP qu'on obtient sans passer un concours est-il vraiment nécessaire et si oui, à qui profite-t-il réellement